« Prière pour la paix » de Cyprien de Carthage. Nous prions et supplions Dieu que les ennemis de l'Église ne cessent de provoquer et d'irriter, de vouloir adoucir leur cœur. Qu'ils déposent leur fureur et reviennent au calme de l'Esprit. Que leur cœur obscurci par les ténèbres de leurs péchés reconnaissent la lumière de la pénitence, et qu'ils demandent la prière de l'évêque, plutôt que de se disposer à en verser le sang. Cyprien de Carthage, mort en 258, père de l'Église. Cette prière est extraite de l'ouvrage « Prières des premiers chrétiens » sous le numéro 48, le Ahaman. haman Retrouvez d'autres prières sur le site mission-web.com.